Gloire à toi, Yeshua, pour ton amour. Nous te bénissons pour ces instants. Sois avec nous, Seigneur. Parle-nous. Que chacun de nous puisse réellement euh, prendre quelque chose, Seigneur, de ta part aujourd'hui. Et nous connaissons, Seigneur, la vérité par toi. Et nous croyons que c'est poussé par euh, l'esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Je vais réellement aujourd'hui parler encore une fois de ta part, afin qu'une personne puisse être sauvée, guérie, soulagée, pourquoi pas avoir la vie éternelle, Seigneur, puisque notre mission est d'amener le plus possible des âmes, Seigneur, vers toi, mon Dieu. Yeshua, laisse que tu puisses prendre le contrôle de ces, ces, ces instants, que mon intelligence ne puisse pas jouer, mais seule ta parole puisse primer et nous parler, Seigneur, en ces moments. Nous avons ainsi prié en ton nom, Yeshua. Amen. Je bénis le Seigneur pour ton amour, pour son amour. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous fait chaque jour. Je viens encore une fois avec ce message que vous remarquez déjà le titre. Hum, comprendre la parole, ce n'est pas un enseignement en fait, c'est une exhortation, c'est la fin, nous allons faire ça, hum, nous n'allons nous pas traîner, hein. nous voulons euh, donner quelque chose que le Seigneur nous a... Hum, euh, nous a réellement enseigné aussi pour comprendre, mais pour faire comprendre à ceux-là qui nous suivent. Vous savez, notre mission primordiale, notre mission principale, c'est de vous présenter la personne de Yeshua, c'est de vous donner la vraie parole, le vrai évangile, afin que vous, vous soyez réellement des enfants de Dieu. Et je sais que beaucoup comprennent déjà ce qu'ils sont en train de faire, mais il y a toujours des questions qui, euh, qui, qui, qui, qui nous parviennent hein, par rapport à ce que nous faisons, euh, quelle est notre doctrine, tout ça. Euh, puisque je sais que beaucoup euh, qui, euh, qui m'entendent souvent dire « Yeshua, Yeshua », ils pensent que c'est quelque chose d'autre. Hein, euh, surtout euh, quand on prêche, surtout souvent en Lingala, et d'autres me posent la question de savoir « Mais pourquoi tu ne dis pas Jésus ?» Je ne vous ai jamais dit que Jésus n'était pas, pas le nom de Yeshua. C'est le même nom euh, transcrit, n'est-ce pas, euh, donc en français. Euh, il y a une vidéo. Euh, si euh, on a bonne mémoire, on va voir ça. Peut-être, On va mettre la vidéo en bas pour que vous puissiez euh, suivre la vidéo. Et cette vidéo, je ne sais pas si c'est en français ou en Lingala, mais du moins, là, nous avions expliqué euh, la signification de Yeshua et aussi Comment est-ce que le nom a quitté de Yeshua à Jésus? Et puis, nous pensons, nous pensons que c'est toujours bien de poser des questions lorsque nous ne nous comprenons pas. Et si quelqu'un a vraiment une, comment dirais-je, préoccupation par rapport à Yeshua ou le nom Yeshua, tu peux toujours m'appeler ou bien m'écrire, nous allons parler en long et en large, c'est pas un problème. En fait, euh, c'est pourquoi je dis que notre but, notre doctrine, c'est la même doctrine que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques euh, ont eu à défendre. C'est la même doctrine que nous sommes en train, n'est-ce pas, de suivre ou de poursuivre. Et notre but, c'est euh, euh, d'atteindre, n'est-ce pas, euh, euh, euh, le ciel, c'est-à-dire nous voulons vivre l'éternité avec notre maître Yeshua. C'est ça, en fait, notre but. Et tout le message que nous sommes en train de véhiculer tourne tout autour d'abord de, de la relation de l'homme avec son Dieu son Créateur. Puisque nous croyons que, pour plusieurs années, nous autres, on a participé dans des assemblées où Um, L'homme de Dieu, entre guillemets, était placé là comme le représentant des dieux sur terre. Et beaucoup des membres, mais des membres qui étaient dans cette église, mais dans cette assemblée, il uh, ne dépendait que de lui. C'est ainsi que même uh, lorsqu'une personne était malade ou bien une personne avait besoin d'une prière, il faudrait seulement à tout prix appeler, n'est-ce pas, le pasteur d'un donc, tu, donc, tutelaire. Ce qui n'est qu pas uh, normal, puisque la Bible dit de prier les uns pour les autres, c'est-à-dire en. Avoir une euh, position pastorale, ce n'est pas, pas être chef, Et ce n'est pas euh, un titre, mais c'est plutôt un don. Donc Dieu nous donne des dons comme ça. C'est ainsi qu'il est, est important quand même de fois de vous expliquer ce, ce que nous sommes en train de faire. Notre but, c'est de vous présenter à la personne de Yeshua de, de façon que vous, euh, vous atteignez, n'est-ce pas, euh, euh, le niveau spirituel euh, acquis afin d'hériter de, de, de, de, le rhum des cieux puisque nous croyons que le monde est passager, nos vies sont passagères, toute personne a une fin dans sa vie c'est pourquoi nous voulons que tu puisses travailler, n'est-ce pas, pour ta vie éternelle, puisque le monde passera tout ce que nous voyons, nous voyons passeront et c'est la parole de Dieu qui restera. Nous sommes en train de voir la guerre dans le monde tout près, tout proche de nous ici donc en Ukraine, la vidéo passée j'avais déjà expliqué ou essayé un peu de prêcher par rapport à donc uh, dans uh, comment dire la parole de ce Yeshua qui a dit uh, dans le livre de matthieu chapitre 24 j'essaie un peu d'expliquer si tu as raté n'est ce pas cette uh, parole tu peux toujours suivre c'est pas un problème la vidéo est dans notre site uh, les ou dans notre chaîne youtube les avertis mais aujourd'hui nous voulons parler de comprendre la parole alors en um, fait Comprendre la parole, ça peut paraître long euh, si nous voulons rentrer dans les détails. Là, donc Les, les, les détails, euh, c'est quoi la parole Et nous voyons directement la personne de Yeshua. Et puisque lorsque nous lisons euh, la Bible dans le livre de Jean, Jean 1 1, la Bible nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Limitons-nous d'abord, euh, donc, euh, euh, donc, là, c'est-à-dire, la Bible nous explique ici, comme le titre nous dit, comprendre la parole. Et c'est quoi la parole? De la parole, c'est Dieu. C'est-à-dire, pour comprendre la parole, il faut connaître Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne peut pas comprendre la parole. Puisque la parole, au en fait, euh, euh, change de forme, en fait. Puisque si tu descends, euh, quand, donc, en lisant, je veux dire, Jean 1, tu verras que cette même parole a pris euh, chair. Hein, une, donc, euh, une fois, euh, euh, um, incorporée, n'est-ce pas, euh, dans euh, Yeshua, cette parole, la même parole a pris cher c'est elle qui était venue sur la terre, donc en forme de fils. C'est-à-dire, euh, pour comprendre la parole, il faut d'abord savoir que la parole, c'est Dieu. Maintenant, Dieu, on... Oh, il faut connaître Dieu. Maintenant, pour connaître Dieu, ça demande euh, vraiment une relation, ça demande euh, pas seulement une relation, mais une révélation, puisque Exode, nous allons lire Exode chapitre 3, Le, ça c'est l'histoire au en fait de Moïse, hein, lorsque, euh, Moïse lorsque Dieu n'est pas apparu à Moïse, nous allons euh, survoler quelques versets, survoler quelques versets, donc Exode chapitre 3, euh, le, verset, euh, le verset 13, par exemple, prenons le verset 13. D'abord, je commence par 12 pour euh, comprendre le contexte. Donc, Exode 3, 12. « Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous serviez Dieu sur cette montagne. » Euh, Exode 3:13 3, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, quelle leur répondrai-je » Ok Ça dit comprendre la parole, c'est connaître Dieu. Et Dieu parle à Moïse, mais Moïse ne sait pas, mais c'est quel Dieu Pourquoi Puisque... Cette mentalité ancienne, l'histoire nous apprend qu'il y avait plus, donc, plusieurs donc, dieux euh, avec des noms, avec, euh, avec des significations, chaque peuple avait un dieu, et Pharaon était un dieu, Moïse même est devenu dieu devant les enfants d'Israël, c'est-à-dire, oh, bref, il a fallu que Moïse ait des garanties, hein, des garanties venant de Dieu directement, la source, n'est-ce pas, de vérité, pour qu'il ne puisse qu'il ne puisse pas tâtonner. Donc là, nous voyons que euh, vous allez lire ça pour comprendre plus tard. Nous, nous remarquons que Moïse, au fait, était prudent. Pourquoi? Puisque il n'a jamais euh, comment dire, il n'a jamais eu le temps de connaître, n'est-ce pas? Euh, ce que c'est que c'est euh, donc euh, euh, Dieu au en fait c'est-à-dire il n'a jamais eu le temps de de, de se mettre euh, comment dire à connaître ou bien faire des recherches sur Dieu donc pour euh, cette problématique de euh, de la foi on ne fait pas de, de de recherches pour connaître Dieu mais Dieu seul doit te révéler doit se révéler, plutôt se révéler en toi donc lorsque Dieu se révèle à toi tu tu auras la, la signification, tu auras l'explication directe sans pour autant, com donc, comment dirais-je, fournir trop d'efforts. Donc, comprendre la parole, c'est connaître Dieu. Pourquoi Puisque nous avions dit ici que la parole était Dieu. Maintenant, Dieu a une manière, une façon d'agir. Euh, lorsque, par exemple, euh, nous lisons le livre de Genèse rapidement, Genèse chapitre 3.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 « Tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Il faut comprendre ici, il faut comprendre quelque chose que Dieu a, a me met à cœur de vous expliquer encore une fois. Donc, le, le titre de cette vidéo, de cette émission, c'est « Comprendre, n'est-ce pas ?» Donc, la parole. Je dis que pour comprendre la parole, il faut d'abord savoir c'est quoi la parole. Et oui, c'est qui la parole donc La parole, c'est Dieu, selon Jean 1. Maintenant, ici... Regardez ce que Dieu fait. Dieu demande à, euh, donc à Adam, Genèse 3, 9, il dit « Où es-tu » Et si tu lis cette, euh, cette question, tu pourras peut-être penser que Dieu ne savait pas où Adam s'est trouvé. C'est ça que je dis comprendre la parole de comprendre Dieu. Et pour comprendre Dieu, il faut savoir que Dieu veut nous responsabiliser. Dieu veut que nous soyons des gens, des hommes et des femmes qui, euh, euh, comment dire, qui sont responsables, responsables de nos actes. De fois, lorsque nous nous... Nous ne comprenons pas Dieu, nous pensons que Dieu peut descendre et faire à notre place. Non, il y a des limites, il y a des choses que nous devrions faire. Il y a, a, a des de, de choses que nous, étant humains, nous devrions faire. Et il y a des choses que Dieu, Dieu peut faire, il y a des choses que toi, étant homme ou femme, tu, peux, tu pourras aussi faire. C'est-à-dire, Dieu sait... Ce qui se passe dans Adam, mais il voulait, il, il, il voulait que Adam seul puisse n'est-ce pas ouvrir sa bouche et confesser, dire ce qu'il a. C'est pourquoi même Yeshua dit qu'il euh, que, que Dieu connaît ce que nous ce que nous, nous nous avons besoin. Mais il nous dit il faut prier. Pourquoi? Puisque lorsque tu parles, tu, tu déclares quelque chose, tu peux n'est-ce pas la force que Dieu t'a donné tu peux, n'est-ce pas, appeler des choses qui n'existent pas à, à son existence. Pourquoi Là, tu mets maintenant ta foi en action. C'est pourquoi, quand je dis qu'on prend la parole ici, il ne faut pas euh, penser que Dieu, c'est un papa euh, qui est en train de nous voir, euh, nous, donc nous manipuler. Non, Dieu nous a donné, n'est-ce pas, le vouloir et le faire. C'est-à-dire, nous avons, au fait, euh, donc, euh, nous sommes les, donc nous avons le libre donc, arbitre en nous. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la force, n'est-ce pas, de faire le, donc, euh, de faire le bien, et même de faire le mal aussi, c'est-à-dire en nous, nous, avions, nous avons cette capacité de choisir le bien ou bien de choisir le mal. Pourquoi Puisque Dieu veut rester, n'est-ce pas, euh, comment dire, il veut rester donc au-dessus de nos considérations, au-dessus de nos pensées, au-dessus, n'est-ce pas, de, de, de tout ce que nous sommes en train pas, de, de voir ou bien de faire par rapport à nos vies. Alors, euh, quand nous lisons ça, nous pouvons comprendre que Dieu, en fait, il sait ce qu'Adam a fait. Il sait ce qu'Adam a fait, mais il voulait que Adam, lui seul, puisse parler. Pourquoi Puisque lorsque tu dis des choses que toi-même tu as faites, ça, ça montre que donc, tu, es, tu es coupable, c'est-à-dire tu te rends seul coupable de tes actes, en fait. Comprendre la parole, c'est-à-dire connaître comment Dieu agit. Par exemple, tu peux avoir un, un problème... De fois, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que Dieu existe vraiment Est-ce que, est que suis-je réellement sauvé est -ce que, Pourquoi je n'arrive pas, comme une sœur me, dis, me, me disait, pourquoi je n'arrive pas à, à, à maîtriser euh, comment dire, euh, euh, les versets bibliques dans, dans la tête, ou bien, comment je n'arrive pas, n'est-ce pas, à, à, à, à réciter, n'est-ce pas, les passages bibliques, tout ça. Je lui dis ma soeur, ce n'est pas ça qui compte, ce qui compte, c'est qu'il faut que la vérité de Dieu habite en toi. Lorsque la vérité de Dieu habitera en toi, tu auras la la, la possibilité, la facilité de vivre la parole. Ça, il ne suffit pas seulement à un homme de lire et de, de relire ou bien de réciter la parole, mais il faut vivre, n'est-ce pas, la parole pour que cette parole puisse devenir chère ou bien vie dans toi. Puisque, comme j'ai dit, comprendre la parole, c'est connaître Dieu. Or, lorsqu'on connaît Dieu, on sait qu'on marche avec lui. Et pour euh, euh, terminer, nous allons lire quelques, quelques passages encore. Jean Chapitre 10, verset euh, 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » C'est-à-dire, pour comprendre la parole, il faut savoir que la parole, c'est Dieu. Or, Dieu s'est manifesté en Yeshua étant que Emmanuel, Dieu parmi nous. Ça dit, Jésus est Dieu. Comme Jésus est Dieu, comprend la parole, c'est lorsque nous comprenons aussi, ou bien nous, nous, nous pouvons euh, entendre la voix de Dieu. La, la voix de Dieu, c'est une voix qui te dit de faire le bien par rapport à sa volonté, au fait. Ça dit, une personne qui se dit euh, enfant de Dieu doit connaître Dieu doit comprendre d'abord la parole et connaître Dieu. Et lorsque tu entends la voix de Dieu, puisque quand on dit la voix de Dieu ici, ça dit la raison, c'est que Dieu veut que tu, que, que tu puisses comprendre par rapport à, à, comment à, à la façon de te comporter, à la façon de vivre, tout ça. Puisque si tu n'es pas, tu, tu, tu, tu pas un avec lui, tu ne peux pas faire sa volonté en fait. Justement, lorsque nous, nous prenons Jean, toujours, mais 14 ans, euh, pour terminer, vraiment, je voulais que nous soyons courts. Jean, chapitre 14, verset 6. La Bible nous dit, « Je suis, Yeshua dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, là, là c'est lorsque, n'est-ce pas, il, il répondait aux, aux questions des disciples, en l'occurrence, euh, euh, donc euh, Philippe aussi, c'est-à-dire, Yeshua voulait nous faire comprendre ceci. Euh, pour, cette, pour cette partie, euh, si c'est ce que nous pouvons, euh, comment dirais-je, résumer d'abord. Comprendre la parole, c'est lorsque nous, nous, nous, nous sommes sûrs. D'abord que nous sommes sauvés, nous sommes enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes sûrs que nous sommes sur le chemin de Yeshua. Puisque si tu es sur le chemin d'un autre prophète, c'est sais pas, euh, le, même si tu es sur le chemin de Moïse, tu n'auras pas, n'est-ce pas, part à la nostalgie de l'agneau, tu n'auras pas part au royaume des cieux. C'est-à-dire, lorsque tu tu es enfant de Dieu, tu dois d'abord comprendre qu'il n'y a pas un autre chemin à suivre à part le chemin de Yeshua qui est lui-même la vérité. Il dit que je suis le chemin la vérité et la vie. Aucun apôtre n'a dit cette phrase. Aucun prophète n'a même osé n'est-ce pas de dire ça. Pourquoi Puisque et tous, lorsqu'ils étaient venus, ils ne parlaient que de lui. C'est en fait lui qui est la vérité. Lorsqu'on dit la vérité, c'est différent avec une vérité. La vérité, c'est une absoluté. Lorsqu'on dit donc, la vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Mais lorsqu'on lorsqu dit une vérité, c'est qu'il y a d'autres vérités. C'est-à-dire, la, la parole de Dieu, c'est Dieu. Oh, Dieu, c'est Yeshua, Yeshua et Dieu, c'est la même chose. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, comme je dis, il y a aussi des messages que nous avions déjà parlé par rapport à la divinité, n'est-ce pas, de Yeshua Donc, pour terminer, comme je dis, comprendre la parole, c'est connaître sa position d'enfant de Dieu. Comprendre la parole, c'est de comprendre que Yeshua est Dieu. Comprendre la parole, c'est écouter ou entendre la voix de son Créateur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ces messages. S'il y a de questions par rapport à cela, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes toujours disponibles, donc, pour répondre à toutes vos questions. Et même, écrivez de mail ou bien écrivez de messages. Si nous avons le temps, n'est-ce pas, de parler au téléphone, c'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.